Et salut à tous, c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur HiveMC, enfin The Hive, enfin comme vous voulez. Euh, et donc aujourd'hui on va faire du du Death Run, c'est ça, oui, c'est ça, la course de la mort. Euh, parce que bon, je voulais le sur euh, Epicube à la base, mais il n'y avait plus, enfin le serveur ne marchait pas. Bon, voilà. Euh, oui, donc on va faire euh, du death run. En gros, qu'est-ce que c'est un death run On va commencer une partie. Voilà. Euh, qu'est-ce que c'est un death run Un death run. Euh, en gros, euh, vous avez euh, une course avec euh, plein de joueurs qui courent. Je pense une vingtaine, quelque chose comme ça. Euh, vous avez plein de joueurs qui courent euh, pour aller jusqu'à l'arrivée. Et après, euh, tuer euh, quelqu'un qui en fait, euh, pendant qu'on courra, activera des pièges, parce que lui, il n'a pas envie de mourir, il activera des pièges pour que nous, nous mourions, et que la partie euh, soit gagnée par lui. Parce que si nous, on arrive euh, à aller euh, ou à se téléporter là où il est, enfin, en gros, à terminer la course, et après, on le tuera. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, la partie va bientôt commencer. Donc, vous allez voir à peu près le truc. Oui je, je vous dis ça parce que normalement ça explique je crois au début de la game mais euh, ça explique en anglais vu que ça sert à avoir anglophone qu'est ce que c'est où là c'est quoi? what je peux sortir ah. d'accord et donc vous voyez euh... Euh, d'accord il y a deux personnes qui activent des pièges puis nous on est plein de coureurs qui doivent euh, passer pour pas se faire euh, petit pour euh, tous les petits machins voilà on est content euh, oui donc ça va commencer voilà. petite game tranquille l'épisode sera pas long parce que juste après il euh, faudra aussi que je vous fasse un épisode euh, un épisode euh, d'explication de ce que je vous avais dit un petit peu euh, dans la vidéo Oh mon dieu le village et oh mon dieu quel beau village euh, sur euh, ma, mon épisode du dimanche la série modée bon voilà Ouais euh, donc euh, petite annonce spéciale que je vous avais expliqué. Euh, alors c'est quoi ça D'accord down, d'accord, ne descend pas. Oh yes Le lag mais j'ai réussi. Passer. The Black Alley, you gain six points. Il fallait pas toucher l'eau nos... Oh là là Euh, J'ai pas trop bien compris le truc. Bref. Ok. Mais t'as juste à passer là, c'est trop C'est trop simple. Voilà. Pas trop compris le truc là. Hum. Et donc là Attendez. Ah voilà, c'est là. D'accord. Oh. Ok. D'accord. C'est fini. One, 32 points. D'accord. Bon, c'est pas mal. Euh... Ok, alors. On va laisser cette game là, on peut pas. D'accord, c'est la fin ouais donc un petit jeu sympa mon plutôt fun je pense que après cette partie là ça va ça va aller euh, pense que je pense faire un épisode de pas plus de 10 minutes ouais parce que bon pour un peu de ça va être la galère parce que faut que les deux ils, ils vont sortir euh, à peu près en même temps donc euh, voilà Okay, allez ah, oh, je ne j'ai pas envie de voter en fait le hmm. vote 6 c'est quoi le 6 j'en ai aucune idée random nap slash vote 6 uh -huh, je pas voté assez vite bref Attention, hop, hop, Merde Mais tant de violence. Ok. Alors. On est Ah euh, si, j'en ai rien dit en mode. Ok, on n'est pas beaucoup fait en fait. Je kiffe. Alors que j'en que je me. Alors que jean que je ne change jamais. En tout cas la map propre, les comment les, euh... les blocs qui tombent et tous plutôt bien fait bon. Moi je saurais pas à faire. Hein. Faut pas... Hmm. Hmm. Déjà faire pop un under dragon pour moi. Oh. Alors euh, te faire tomber des blocs pour que ce soit propre, je te dis pas. Bon, faire tomber des blocs. Ok, tu remplaces par des blocs de sable et puis c'est bon. Mais bon. Ah, d'accord hop là stage 2 merde ok stage 3 Oh, dommage. Ok, on s'en fout. On continue, on respawn. Ok. Ok, tout s'est bien passé. Enfin, pas beaucoup, mais tout s'est bien passé. Je suis mort qu'une fois pour l'instant. Je sais pas comment j'ai réussi. Non Je sais pas comment j'avais. Oh Je sais pas comment j'avais réussi mais. Ok. Ok, il n'y a plus personne, c'est nickel. Ok, ok. Ok, ok. Non, mais le jump please quoi. D'accord Ah oui. Ok, on va essayer. D'accord. Hop. Hop, non, hop. Merci. En fait, c'est plutôt sympa comme jeu. Mais non mais, mais ah Tant de violence. Je vais jamais réussir en fait. Mais avec le jump boost, c'est carrément la merde. Oh là là. Le jump please quoi. Et il n'y a pas de troisième place Just be rest, D'accord Bon, juste pour la forme, on s'en ah. fait une petite dernière. Ah voilà, c'est pour vous. Pour vous c'est gratuit bon, après quand même je crois que ça, ça va être long et chiant un je dis pas que j'ai galéré pour le plot de, de l'épisode d'une heure hein? et demie oh non des gens qui viennent Ah, hmm? <laughs> non. <laughs> C'est le luffy Le luffy 1906. Ok, what? What? What the fuck? Hmm? What? Ah, mais c'est parfait. On va pouvoir troller du monde. Oh oui, que c'est magnifique. Remove. Attends. Attendez. Option... Vidéo setting. On fov. Mettre ça à normal. Remove the red blocks. Je remettrai après. Pvp en sachant que je suis nul au PVP mais quoi que ok oh oh la dose Ok ok ok ok Ok, moi je les attends là ah troll mais c'est parfait mais c'est délicieux, délicieux mais c'est délicieux mais le fil là il est trop rapide là Oh, il se calme, si vous plaît. Ah ah ah Ah mais, Putain, mais même sur le mur, Ah Ah même Ah Ah Rect. Ah mais il était en euh, Moi je les attends là. Remove the red blocks. Ah Ils ont le seum. Ah oui, je fais péter la TNT. Ok t'inquiète pas qu'ils vont pas survivre ils ne vont pas survivre très longtemps On me met en sneaky ah le par contre il a un fly je crois que je crois que c'était un fly quand même le mec Mais mais mais. Achievement gate Ok. Bon bah j'espère que cette rapide petite vidéo sur le Death Run vous aura plu. Euh, si vous avez si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like euh, en bas de la vidéo. Euh, si vous aimez. Oui voir mes vidéos si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était Sky